Alors, oh. ah. on il a on n'a pas eu des co, c'est bon. C'est bon. lequel C'est qui Ah c'est toi Va bah, bah. Prends le 1. Prends le prends le uno celui-là. 1, 2. Ah, bah voilà, voilà. c'est déjà mieux Alors, on reprend 1, 2. Voilà. Euh, non, là, on m'entend. Alors, on s'excuse pour ce petit incident, euh, on va dire, technique qui n'était pas du tout prévu au programme. Euh, donc du coup, on reprend. Rebonjour tout le monde. On est toujours et encore en direct de la médiathèque de Netreville, <rire> où on a notre cher ami des microfolies, Julie, qui euh, est, <rire> est stressée, paniquée, on ne sait pas comment aller. Comment ça va Ça va. <rire> C'est un petit, ça va non, tu vois, d'habitude, tu vois, tout à l'heure, hier, tes collègues, ils avaient un ça va, tu vois, normal. Toi, c'est un tout petit, genre, ça va <rire> J'aime pas parler dans un micro. <rire> <rire> ça, ça, ça, je crois que ça se voit, je crois, je crois que ça se voit et je crois que ça s'entend. Alors, qu qu'est-ce es, qu que tu fais ici au niveau de la, de la bibliothèque de Netreville que, Quel poste soccupe tu euh, Du coup, je suis médiatrice numérique à la microfolie, donc j'anime des visites sur le musée numérique et des ateliers artistiques ou numériques. En lien avec le Fab Lab. D'accord. Et qu'est-ce que c'est comme... Qu'est-ce que tu veux dire par musée numérique C'est quoi ce que tu veux dire par là euh, Du coup, en fait, le musée regroupe un peu plus de 1600 œuvres euh, issues de musées français internationaux. Et du coup, en fait, on crée un contenu de visite qu'on rend après accessible par une médiation. D'accord. Et c'est accessible que depuis ici ou c'est accessible ailleurs Non, c'est accessible que d'ici. D'accord, donc il n'y a rien sur le, au, niveau du, au niveau du site de la médiathèque, on ne peut rien savoir, rien voir euh... Non, c'est nous qui avons le contenu euh, des ressources. Donc c'est euh, nous qui rendons accessibles les œuvres. D'accord, mais est-ce qu'il y a des choses sur le site de la médiathèque par rapport au microfolie Oui, il y a l'agenda euh, et puis la page qui explique un petit peu ce qu'on fait. D'accord. Et après, on a le, en termes de réseaux sociaux, on a Facebook aussi. D'accord, ah oui, donc vous mettez les choses sur le Facebook du Oui, coup. on essaye. Et là, du coup, là, j'ai le, là, l'agenda dans les mains, le programme des médiations. Et il y a des choses qui sont proposées, du coup, au niveau des Fab Labs, euh, microfouilles, qui sont écrites dessus ou pas euh, Oui, en avril, il y a euh, initiation à l'image vectorielle en lien avec les fonds marins, ah. enfin, les sous-marins, les fonds marins. Ah oui, contes et légendes de la mer, c'est ça Oui. D'accord. Euh, mais... Oui, enfin, c'est la thématique du mois de du mois d'avril. D'accord, ok. Et euh, à part les microfolies, est-ce que tu fais autre chose au niveau du réseau bah C'est déjà pas mal, je pense, non Bah je sais pas, il y en a... Après, on a... On a après, on a d'autres... D'autres de tes collègues qui font plus de... Qui font, bon, c'est vrai qu'ils sont là depuis soit peu, soit depuis longtemps, mais qui font plein de choses aussi. Tu ne fais pas d'inscription, pas de prêt. Euh, bah prêt. non, ce n'est pas dans mon poste. Moi, c'est vraiment euh, rattaché au musée Toi, numérique. C et Fab Lab. C'est le, le Fab Lab, mmh. les microfolies et le Fab Lab comme marée, en fait. Exactement. D'accord. Et euh, est-ce que du coup, avant de tout installer ici, comment ça s'est comment ça s'est constitué du coup les microfolies Je me pose cette question-là. Bah... Peut-être qu'il y en a qui se posent des questions chez eux aussi. Comment les microfolies sont venues euh, Comment Qu'est-ce que c'est Comment ça a été créé euh... Voilà quoi, à peu près. Euh, du coup, ça résulte d'une volonté politique permettre oui. l'accès à la culture à tous et notamment dans les quartiers ouais. euh, du coup ça s'est après greffé au projet de médiathèque uh -huh. euh, dans laquelle nous sommes actuellement et uh -huh. euh, du coup euh, c'était quoi déjà la question si, euh, comment ça a été créé les microfolies en fait et dans quel but ah, bah, du coup en fait le but c'est de créer euh, une euh, un accès à la culture dans oui. un endroit euh, innovateur, nouveau, qui se veut ouvert sur le numérique et l'artistique. Mm -hmm. Donc, euh, du coup, ça s'est greffé à ça et euh, ça a intégré les murs, enfin euh, le projet de la nouvelle médiathèque. D'accord. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour faire les microfolies bah, Tout euh, dépend autre, de la programmation. Euh, on, on reçoit des maternelles, mais après, il euh, n'y a pas de prêt de tablette aux petits. Ouais. Et après, sinon, c'est au-dessus de 6 ans. D'accord, donc c'est... Genre, euh... tu crois que je t'ai pas vu remonter le son, toi <rire> On a Florentin qui joue derrière avec les manettes, euh, le son et tout. Euh, du, coup, il du coup, tu m'as perturbé, du coup, Florentin. Euh, Microfolie, euh, je sais oui, plus. Euh... Les microfolies, ouais. Que, comment ça a été créé Qui a eu l'idée de le créer, en fait, au niveau du, du réseau euh, bah, Au niveau du réseau, c'est une volonté politique, en fait, donc c'est le maire, je pense. D'accord, et euh, est-ce qu'il y a... Au niveau des micro est-ce qu'il y a des choses qui sont empruntables ou ça se fait uniquement sur place Non, c'est uniquement sur place. Il n'y a pas de choses empruntables. D'accord, ok. Et euh, est-ce que c'est consultable tous les jours, tout le temps euh... Euh, Du coup, le, la base de données d'œuvres d'art, on va dire, elle est accessible du lundi au samedi. Ouais. Euh, le, le lundi, plutôt en mode libre, parce que mmh. nous, on travaille du mardi au samedi. Oui. Et le... Du mardi au, au samedi, en un peu des deux. Quand il y a des choses d'organiser, sinon ouais, a le livre aussi. En gros, aussi. parce que là, comme il y a les XPO, du coup, il y a des petites tablettes. Et qu'est-ce qu'on qu qu peut faire du coup avec ces petites tablettes-là bah En fait, tu peux interagir avec euh, les œuvres du musée, de faire une découverte en autonomie, une découverte personnelle, parcourir les œuvres, euh, faire des recherches de détails, lire un peu de contenu, et après, interagir avec des jeux, on va dire. D'accord, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et du coup, c'est aussi en réalité. <rire> je reste concentré, que tu me désespères. Oui, le casque VR, du coup, qu'est-ce qu'il fait en... avec les microfolies, du coup là bah, Le casque VR, en fait, c'est encore une fois euh, du numérique, mais c'est mmh. du numérique en lien avec euh, l'art. Donc du ouais. coup, ça te propose une découverte en immersif, soit dans les tableaux ou autour de l'œuvre d'un peintre. D'accord. Et euh, est-ce que ça fonctionne bien ou pas Euh Oui. Il y a beaucoup de monde qui le font euh, Oui, je ne chôme pas. Oui D'accord, ok. Et eh ben écoute... Hein Non. <rire> Florentin qui en rajoute une couche encore. Julie, merci d'être venue. De rien. Malgré ta petite peur, ta petite appréhension. Je déteste parler dans un micro. Non, mais on a, on a bien vu, mais c'est pas grave. Il n'y a, a pas de honte à avoir. Hein. Il y a, comme on dit, il y a un début à tout, il y a des essais à tout, donc ça c'est bien. Oh là là là là, ça c'est beau ça. Hein Ah bon Ah, j'avais pas ah compris. Oui. D'accord. Ça, jo... ça se trouve il y a Joanne qui te regarde. Hein. J'y fais j'ai rien. Hein. Voilà, petit bonjour à Johan qui est allé dans la médiathèque. On essaiera de l'intercepter la... euh, au cours de cet après-midi. Elle est à mon bureau. Exemple, interview. Ah, elle est dans les bureaux, ouais. d'accord. Ok. Et eh bah ben, écoute, Webcap Nord-Est, l'émission des jeunes.